Il a fait partie de ceux qui fabriquent une petite part du récit national par l'exploration polaire. C'est quelqu'un qui était vraiment un personnage qui pour moi est, est, est capital dans l'histoire et de l'aventure et de l'écriture maritime et de l'écriture tout court. Il avait le sens du récit, il apportait une dimension du rêve aussi, ce que j'ai fait pendant 20 ans avec oussoya parce que ça a été ma manière de capter l'attention, la beauté de la nature. Et puis euh, l'héritage, ben, c'est cette euh, effectivement façon de dire euh, euh, l'environnement, il faut, faut s'en occuper. L'alerte auprès d'un certain nombre de politiques euh, pour dire attention, il est temps. Eh ben, c'était trop tôt.